Bébé tout Tito Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'objectif de cette vidéo c'est comment changer la bannière de votre chaîne YouTube. C'est très facile et très rapide. Vous êtes avec Bébé Tuto. On retourne à la pause. Bébé tout. Pour commencer tout de suite et bien rapide, allez sur YouTube. Et cliquez sur votre profil, votre icône. Maintenant, cliquez sur votre chaîne. Maintenant, cliquez sur modifier la chaîne. Cliquez ici. En haut. Maintenant, cliquez sur sélectionner une de mes photos. Maintenant, choisissez la photo. Cliquez sur enregistrer. Maintenant, attends. Ok, c'est fini. Bébé, Bébé toutitou. Tout. Tout. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Like, commentez, abonnez et partagez. Oh.